Hey, hey. Bon, il faut dire ce qu'il y a. Coronavirus, confinement, les infos sur les médias, tout ça c'est bien chiant, je veux dire embêtant. Du coup, dans cette vidéo, je partage avec toi ce que la recherche actuelle dit de l'impact de tout ça sur ton cerveau et surtout ce que tu peux faire pour ne pas péter les plombs. Moi, c'est Juliana, c'est le et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Ainsi, je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube dans le cerveau d'une psy. De manière évidente, la situation actuelle déstabilise tout le monde. Et quand il y a un déséquilibre, bah, il y a le stress, qui te permet de t'y adapter pour que tu ne te casses pas la gueule. Et cela est possible grâce à ces magnifiques mécanismes de protection qu'on a, qui consistent dans la fuite ou la défense face au danger. Ce mécanisme est bien visible quand les gens vident les rayons du supermarché ou quand ils s'éloignent des personnes d'origine asiatique dans les transports en commun. Mais aussi frustrant que ça peut être de ne pas trouver tes pattes préférées ou d'autres choses bien utiles pour la vie dans le magasin, c'est une réaction normale dans un contexte anormal, mais qui a quand même des conséquences psychologiques. Parce que tu sais qu'il n'y a pas que le virus qui se propage et qui contamine de plus en plus de gens dans le monde. La peur que tu observes chez les autres, le fait tout autant. Voyons du coup comment ça se passe dans ton cerveau et surtout ce que tu peux faire pour ne pas succomber à cette peur vide 19. Euh, c'est clairement mon truc, peur vide, covid, hashtag créativité. La peur est contagieuse et c'est parce que cette caractéristique joue le rôle pour la survie. Je sais pas, imagine un groupe d'antilopes dans la savane qui chille tranquillou. Et si l'une d'entre elles voit un lion, bah elle se met à courir et les autres l'imitent. Pour une raison évidente, s'ils attendent aussi de voir le lion, bah ce serait peut-être trop tard pour se sauver les fesses. Du coup, c'est pareil pendant les manifestations ou les concerts. Il suffit d'un petit moment d'agitation et en rien de temps, tout le monde panique. Il court comme cet antilope, dans un instinct de survie. Moi qui me disais je suis en bonne santé, hein. je ferai plus de sport, je vais manger sainement et je vais pas attraper le virus. Mais quand j'ai vu le premier jour la queue de 3 km devant la pharmacie, euh, j'ai quand même acheté un deuxième thermomètre, 3 paquets de vitamines C, une tisane, une, guette, une défense immunitaire. Et c'est parce que les études scientifiques montrent qu'on est doté d'un mécanisme neurologique qui permet de détecter les réactions de survie chez l'autre et d'adopter le même comportement. Et c'est notamment la partie du cerveau qu'on appelle cortex singulaire intérieur, qui en est responsable. Il entoure des fibres qui connectent les deux hémisphères cérébraux. Et quand tu vois une autre personne exprimer une émotion de la peur, ton CCA s'active et il envoie un signal vers les amygdales qui vont mettre en marche les comportements de protection. Voici donc trois choses qui surchauffent ton CCA et tes amygdales. Et ce que tu peux faire pour l'éviter D'après la recherche, les médias sociaux augmentent l'anxiété, plus que ne le font les médias traditionnels. Après l'émergence du virus Zika en 2016, les chercheurs à l'Université d'Illinois ont constaté que plus les gens en apprenaient sur le virus sur les réseaux sociaux, et plus leur perception du risque augmentait alors que quand le volume d'informations a augmenté sur les médias traditionnels, ben cela a incité les gens d'adopter plus les comportements de protection plutôt que de juste paniquer dans leur coin. Deuxièmement, la quantité d'exposition compte également. cest tu que les gens qui ont été le plus exposés à la couverture médiatique des attentats ont eu le stress même plus aigu que les gens qui ont été directement exposés aux attentats. C'est quand même fou, tu peux être plus angoissé sur ton canapé que la personne à l'hôpital. Du coup dans les conseils donnés par l'Organisation Mondiale de Santé, il faut t'informer maximum deux fois dans la journée et avec un seul canal. Euh, pas enchaîner YouTube, radio, télé, parce que sinon ton système d'alerte et de peur va être tout le temps activé. Et enfin privilégier les informations positive. Parce que tu sais, ton cerveau il est déjà à la base trop fort pour te faire imaginer des scénarios catastrophiques ou te jouer en boucle des playlists avec des pensées négatives. Si en plus tu rajoutes des statistiques sur comment tout part en cocahuète, bah, tu risques de suivre la même trajectoire, même plus tôt que prévu. Voici donc quelques nouvelles positives. La grande majorité des patients guérissent du coronavirus. Dans le monde, il y a 13 fois plus de guérisons que de décès. En Iran, une femme de 103 ans a survécu au virus. Depuis le début de confinement, on observe une baisse de 10% par semaine des concentrations de dioxyde d'azote qui, en temps normal, pollue nos poumons. Et pour finir, les dauphins reviennent dans les canaux de Venise et les pangolins sont enfin tranquilles parce qu'ils sont plus vendus au marché. Certes, Covid-19 a confronté les gens à la vulnérabilité, mais il est important de se rappeler qu'on peut être vulnérable mais pas impuissant. Rappelle-toi que tu as toujours le pouvoir d'action sur tes réactions émotionnelles et les niveaux de stress ressentis. Je te laisse le lien dans la barre d'information avec une playlist bien garnie des vidéos où tu peux trouver différentes idées sur comment tu peux t'aider pour gérer les émotions pendant cette période difficile. Et si tu n'arrives pas à complètement t'apaiser avec la méditation, la respiration, le yoga, ben rappelle-toi que tu peux toujours rester en contact avec des gens qui sont chers à ton cœur. Euh, je sais pas, tu peux toujours aussi euh, embêter ton chat avec des câlins, faire un scalp avec ta psy ou tout simplement dire hey hey à ton voisin de ton balcon. Ah, et du coup, si tu veux avoir d'autres idées sur comment mieux vivre le confinement, je te laisse le lien vers une super vidéo faite par la chaîne Va te faire suivre, où tu peux trouver plein d'idées sur ces sujets. Dis-moi dans les commentaires ce que tu fais pour gérer le stress dans cette période difficile, euh, parce que ton expérience peut être comme jamais utile pour les gens qui regardent cette vidéo. Ou tout simplement, laisse-moi un petit commentaire pour dire que tu es en bonne santé et ça me ferait bien plaisir. Ce qui m'aide, ce sont les séances d'étirement et la lecture ou le plaisir. Parce que tu t'en doutes bien que j'ai pas eu beaucoup de temps de le faire avant. Bon, on se retrouve prochainement et en attendant je te souhaite de continuer à viser le progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao!